Vous l'avez promis, les amis, mon comparatif entre l'Apple Watch Series 7 et l'Apple Watch SE. Vous vous souvenez, l'Apple Watch SE, l'édition un petit peu premier prix, que Apple nous a dévoilé l'année dernière, qui pour moi était la meilleure montre connectée chez Apple à choisir l'année dernière, comparée à la série 6 qui n'avait pas de réelle évolution par rapport à la série 5. On l'a vu ensemble dans le comparatif entre la série 6 et la série 7, qu'il n'y a pas non plus de réelle évolution à part le design. Mais je vais vous donner du coup mon ressenti sur l'Apple Watch SE face à la série 7, laquelle acheter C'est parti Commençons par parler de la différence de prix entre l'Apple Watch SE et l'Apple Watch Series 7. C'est là où tout va jouer en fonction de votre budget, notamment. L'Apple Watch Series 7, dernière du nom, est disponible à partir de 429 euros pour le petit format, c'est le format 41 mm. Oui, car sur l'Apple Watch SE et sur l'Apple Watch Series 7, vous allez retrouver deux formats, un grand format et un petit format. Ce ne seront pas vraiment les mêmes tailles, car sur l'Apple Watch Series 7, il y aura 1 mm à chaque fois que de plus que sur la SE. Donc, petit format Apple Watch Series 7, 41 mm, 429 euros, grand format. Apple Watch Series 7, 45 mm, 459 euros. À cela s'ajoute la possibilité d'ajouter une option cellulaire, une option LTE 4G, qui vous permettra d'être plus indépendant de votre téléphone et d'avoir directement votre forfait mobile sur la montre. Sur l'Apple Watch Series 7, cette option coûte 100 euros de plus, c'est-à-dire sur le petit format 429 euros, si vous voulez avoir la possibilité d'avoir la 4G, il va falloir mettre 529 euros. Ça coûte cher. Pareil pour le grand format, ça vous reviendra à 559 euros. Cette option coûte beaucoup plus cher que les années précédentes. L'Apple Watch S se elle dans ses deux formats 40 mm et 44 mm a un prix beaucoup plus doux le 40 mm est disponible à partir de 299 euros si vous voulez l'option 4G il faudra mettre que 50 euros de plus donc 349 euros sur le grand format de l'Apple Watch SE 44 mm on a un prix de départ à 329 euros et c'est pareil ce sera 50 euros de plus pour l'option 4G j'ai l'Apple Watch Series 7 45 et l'Apple Watch SE 44 sur les grands formats on aura donc un écart de prix sur les versions GPS de 130 euros et sur les Version 4G de 180 euros. Alors est-ce qu'il vaut mieux mettre 130 ou 180 euros en plus pour avoir l'Apple Watch R7 par rapport à la SE Continuons. Parlons maintenant de la différence dans le design. Là, on va être à peu près sur la même différence qu'avec l'Apple Watch Series 6. Car oui, la grosse différence, ça va être la taille du boîtier. Je vous l'ai dit, 41 mm sur le petit format de l'Apple Watch Series 7, 40 pour le petit format de l'Apple Watch SE, contre sur les grands formats, 45 face à 44 mm. Ce qui donne que l'Apple Watch Series 7 45 mm mesure 45,08 mm par 38,21 mm avec 10,7 mm d'épaisseur. Alors que l'Apple Watch SE 44 mm mesure 44 par 37,8 avec aussi 10,7 d'épaisseur. Apple a agrandi le boîtier et en plus a réduit les bordures, ce qui donne un écran presque borderless sur l'Apple Watch Series 7 surtout en lui ayant donné des petites courbures sur les côtés car oui, les bordures de l'Apple Watch Series 7 sont 40% plus fines que l'Apple Watch SE soit 1,7 mm on a donc une résolution d'écran plus grande et un écran plus grand sur l'Apple Watch Series 7 sur l'Apple Watch SE la résolution d'écran était 368 par 448 pixels alors que sur la nouvelle Apple Watch 7 on est à 396 par 484 pixels sur les grands formats on aura donc cette impression d'écran plus grand qui va nous permettre d'afficher jusqu'à 20% d'informations en plus mais ce n'est pas tout car l'écran de l'Apple Watch SE n'est pas tout à fait le même. L'Apple Watch SE a un écran retina OLED avec force touch mais n'a pas l'always on display. Ce cas l'Apple Watch Series 7. Autre différence ça va être sur le verre. Le verre de l'Apple Watch Series 7 est 50% plus épais que celui de l'Apple Watch SE et l'Apple Watch Series 7 a même une résistance à la poussière que n'a pas l'Apple Watch SE avec la norme IP6X. Au-delà de ça, au niveau des matériaux, l'Apple Watch SE ne propose que des alliages d'aluminium. C'est ce qui lui permettait d'avoir des prix plus faibles. L'Apple Watch Series 7 donner les prix avec l'alliage d'aluminium, mais vous allez pouvoir aussi avoir l'Apple Watch Series 7 en acier inoxydable et en titane. Par contre là les prix vont flamber de chez flamber. On sera donc du coup sur un écran plus grand, un boîtier plus grand et une impression d'écran borderless qu'on aura un peu moins sur l'Apple Watch SE. Et puis bien entendu la loison qui pour certains est un élément indispensable. Après sur le reste du boîtier, du design, on est à peu près sur la même chose. Une petite couronne rotative sur le côté en haut à droite, un bouton plat en bas à droite et à l'arrière un cardio fréquence mètre mais on va le voir, sur l'Apple Watch série 7, on aura beaucoup plus de capteurs de santé, la SPO2 et le CG, qu'on n'aura pas sur la SE. Mais on va en parler dans la fiche technique maintenant. Oui car si pour moi en plus du design Il y a un élément important Qu'a l'Apple Watch Series 7 Comme avait l'Apple Watch Series 6 par rapport à la SE ça va être les capteurs de santé Et le suivi de santé un peu plus poussé L'Apple Watch Series 7 va embarquer en plus de l'Apple Watch Airy SE Un capteur de SPO2 Et un ECG Les deux auront sinon les autres capteurs Détection de chute, boussole, altimètre, gyroscope, accéléromètre, Etc etc C'est là dessus pour les personnes qui ont besoin d'un ECG Ou les personnes qui ont besoin d'un suivi de SPO2 Que l'Apple Watch Series 7 Va tirer sa carte au-delà de ça, l'Apple Watch Series 7 embarque le processeur S7, alors que l'Apple Watch SE était sur le processeur S5. Et là, il y a quand même une différence de puissance. Autre différence, je l'ai évoqué, c'est la nouvelle résistance aux chutes et la nouvelle résistance à la poussière de l'Apple Watch Series 7 face à l'Apple Watch SE qui ne l'a pas. Cette norme IP6X permet de certifier qu'il y a eu une évolution là-dedans. Au-delà de ça, on aura aussi une évolution au niveau de la recharge. La recharge de l'Apple Watch Series 7 sera 33% plus rapide que celle de l'Apple Watch SE. Le chargeur est en USB-C, l'embout du chargeur est en aluminium, alors que sur l'Apple Watch SE, on était sur du USB-A avec un embout en plastique. 33% plus rapide, ce qui équivaut à un passage de 0 à 80% en à peu près 45 minutes. On verra ça pendant mon test si c'est vrai. Donc pour résumer, un design revisité, un petit peu, des capteurs de santé en plus, une recharge plus rapide, un processeur un peu plus puissant, mais 130 à 180 euros en neuf plus cher. Je dis en neuf parce qu'on peut trouver des bonnes occasions sur la SE, mais du coup, est-ce qu'au quotidien, il y a un gros changement On va parler des fonctionnalités. Est-ce qu'il y a un gros changement au quotidien en utilisant une Apple Watch SE à la place d'une S7 ou inversement Ça, ça va dépendre un peu de votre configuration. Ça va dépendre déjà si vous avez besoin d'un suivi de santé un peu plus poussé. Est-ce que vous avez besoin d'un ECG Est-ce que vous avez besoin de suivre votre SPO2 Personnellement, un ECG, j'en fais pas un tous les 4 matins et même j'en fais pratiquement jamais. La SPO2 par contre, ça donne quand même une bonne indication dans le suivi de sommeil ou le suivi quotidien, mais bon. Est-ce que sinon, au niveau des fonctionnalités, on aura d'autres changements Non, on va pouvoir mettre à jour la Apple Watch SE pour avoir Watch OS 8 aussi. Et donc, on aura exactement les mêmes fonctionnalités à part ces deux fonctionnalités de santé que l'on n'a pas sur la SE. Du coup, si vous utilisez le côté smart de la montre, vous aurez très peu de différence. Allez, peut-être une petite différence côté puissance avec la puce S7 qui est annoncée 20% plus rapide que la S6 et la S6 était 20% plus rapide que la S5. Mais bon, si vous n'avez pas les deux à côté, l'Apple Watch SE fait quand même très bien le job. Alors, laquelle choisir Laquelle choisir entre l'Apple Watch SE et l'Apple Watch S7 C'est une très bonne question Car il y a quand même, euh, bah, il y a quelques différences quand même Déjà au niveau de santé et au niveau du design Mais le prix, c'est quand même 130 euros de plus 130 euros de plus, on est presque à une fois et demi le prix Personnellement, si j'avais le choix cette année Entre prendre la SE ou prendre l'Apple Watch S7 Je vais vous dire, hein, vraiment, pour mon utilisation Après, vous pouvez l'exporter pour vous, l'extrapoler pour n'importe qui Pour mon utilisation, je trouve que l'Apple Watch S7 ne vaut pas forcément le prix cette année et comme bah, j'avais trouvé un petit peu aussi ça pour la S6 En fait ce qui me dérange c'est qu'on reste sur des toutes petites évolutions Au niveau du design par rapport à la S6 Et du coup des petites évolutions au niveau du design par rapport à la SE Du coup si je vous ai dit vaut mieux garder un peu d'argent et acheter la SE face à la S6 l'année dernière Et ben bah là je suis à peu près dans la même situation Sachant que la SE j'irai la chercher un petit peu d'occasion en très bon état Ce qui me permettra d'économiser encore plus Pourquoi je serai dans cette optique Parce que moi j'attends la vraie rupture qu'on aura peut-être avec l'Apple Watch cherry 8 l'année prochaine du coup si j'avais vraiment besoin d'une apple watch maintenant je partirai sur une se d'occasion très bon état qui me tournera aux alentours de 200 euros 250 euros et j'attendrai bah, qu'il y ait des vraies évolutions parce que personnellement le cg ça m'intéresse pas et la spo2 ça m'intéresse pas forcément le always on c'est peut-être la seule chose et encore je suis pas sûr donc après c'est à vous de voir si vous avez besoin d'un ecg si vous avez besoin d'un always on si vous avez besoin d'un capteur de spo2 bah là vous n'avez pas le choix il va falloir alors aller sur la série 7 par rapport à la se donc mettre le prix mais si c'est des fonctionnalités voilà un petit peu secondaire pour vous et que vous voulez le smart de l'apple watch vous pouvez vous contenter d'une Apple watch se des côtés à un bon prix et d'attendre qu'il y ait peut-être encore plus de nouveautés l'année prochaine parce que là on a juste allez, l'écran il est beau comme je vous le disais il est plus agréable à utiliser mais on s'y habitue et on voit même plus la différence. Donc, du coup, si vous n'avez pas goûté pendant un mois à ce nouvel écran, vous pouvez vous contenter facilement d'une SE. C'est ma façon de voir. Après, à vous de voir. Personnellement, c'est comme ça que je partirai cette année car je suis un peu déçu de l'Apple Watch Series 7. Bien entendu, on reparlera pendant mon test de l'Apple Watch Series 7 de tout ce que vous pouvez faire avec. Notamment, je vais tester la recharge si elle est bien 33% plus rapide, etc., etc. En attendant, du coup, cette vidéo test, vivez à fond, vivez high-tech. Merci et à bientôt sur ma chaîne